Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, on va aborder la construction « c'est moi Lorsqu'on utilise la construction « c'est moi qui » ou « c'est toi qui » ou « c'est lui qui », alors le pronom « qui » est le sujet qui impose au verbe de s'accorder avec son antécédent. Exemple, c'est moi qui suis en retard. C'est lui qui a acheté les pommes. En revanche, avec les expressions le premier qui, le seul qui ou celui qui, on accorde le verbe à la troisième personne du singulier. Exemple, tu es le seul qui a préparé des crêpes. Encore un exemple. Elle est la première qui a rangé sa table. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous.